Lithothérapie bioénergétique des espaces de Regina Martino. C'est un livre où elle a recensé 80 pierres et cristaux pour nos lieux de vie et euh, au travail aussi. Euh, donc en fait, je vous montre le livre il est recensé à chaque fois, comme ça, avec des images et à chaque pierre. Elle, elle explique euh, la, le fonctionnement de la pierre dans les lieux de vie et euh, les lieux de travail. Donc à chaque fois, il y a des pierres, il y a les images des pierres et il y a tout un petit historique. Et l'historique, c'est, euh, elle explique le minéral en gros, elle explique les, propri les propriétés énergétiques et les applications pratiques et euh, elle indique donc les pièces où est-ce que ces pierres sont favorables dans telle ou telle pièce euh, donc en gros euh, à la manière où on est autodidacte dans nos soins de santé et dans, dans, dans notre mieux-être quand on est actif dans notre mieux-être ou dans notre bien-être c'est un livre qui est totalement intéressant parce que la, la, la lithothérapie c'est quelque chose de naturel et euh, ça a la portée de tout le monde. Maintenant, Regina Martineau, elle a un site où elle vend des pierres. Et son site, je vous l'affiche ici en bas de page. Vous pouvez, vous pouvez aller le voir. Euh, ses prix sont très variables. Euh, autant. Ouf, ouf. De, de ce que j'ai vu, c'est entre, entre 5 et, euh, et 80 euros à tout casser. Quoi. Enfin. Il y a quand même des montants plus élevés, mais euh, voilà, ça dépend de ce que vous avez envie de placer dans, dans, dans la quête de votre mieux-être, de votre bien-être, dans vos lieux de vie ou, au lieu de ou, ou dans les lieux de travail. Et je vais quand même vous lire la préface. Donc, lithothérapie bioénergétique des espaces, 80 pierres et cristaux pour vos lieux de vie et de travail. Retrouvez un bon sommeil, se sentir détendu dans les lieux de repos, Encourager votre envie d'entreprendre, se sentir plein de vie et dans un élan créatif, pouvoir se concentrer sans distraction, apaiser des ambiances lourdes, ternes ou pleines de tensions, retrouver le plaisir de partager, amplifier la sensation d'espace et de relaxation, fluidifier la communication en famille ou entre collègues, ramener de la joie et de la satisfaction dans un lieu de travail. Voilà autant de besoins que, que nous pouvons rencontrer pour harmoniser nos lieux de vie. C'est le but de la lithothérapie bioénergétique des espaces et l'ambition de ce livre. Au fil des pages, vous découvrirez comment vous approprier les outils pour décoder l'énergie de vos espaces et profiter des magnifiques rayonnements des pierres et cristaux qui enrichiront votre vie. La lithothérapie bioénergétique des lieux vous conduira, à la façon d'un jeu de pistes, à trouver par vous-même des solutions satisfaisantes et efficaces pour vous sentir mieux dans les lieux où vous passez une grande partie de votre vie. Vous allez pouvoir trouver dans votre relation à l'espace habité une nouvelle façon d'écouter l'espace et de vous découvrir à travers lui. En gros, il faut savoir que les maisons, elles parlent. Et, enfin, elles, parlent. elles nous envoient des signes, en fait. Elles nous envoient des signes. Et euh, par rapport à l'énergie, des énergies lourdes qu'on pourrait ressentir ou quelque chose comme ça, ce livre, il est efficace pour ça. Euh, si, par exemple, il y a euh, des tensions dans un lieu de vie, ce livre-là, il est fait pour ça aussi. Euh, S'il y a des déséquilibres dans un lieu de vie, ce livre, elle est, est là pour, pour ça aussi. Euh, bref, tout un tas de, de petits... J'aime pas appeler ça dysfonctionnement, mais c'est le mot qui me vient en tête. Euh, peut justement venir rééquilibrer, réharmoniser et rehausser euh, l'énergétique des lieux de vie, que ce soit au travail, que ce soit chez vous, que ce soit en famille ou autre, etc. etc. Et donc voilà, c'est 80 pierres et cristaux euh, recensés dans ce livre-là, avec toujours les images à la pluie, et toujours euh, euh, des, des explicatifs par rapport aux pierres dans les lieux de vie, etc. etc. Il y a aussi une partie sur les chakras, où euh, euh, voilà, elle explique que telle et telle pierre euh, favorise le chakra. Euh, et, euh, mais ça, à mon avis, vous en saurez plus sur son site, parce que je n'ai pas développé cette partie-là. Euh, mais en gros, euh, elle donne des pierres qui sont reliées au chakra. Donc voilà. Et j'avais lu une conférence de Regina Martineau, et euh, c'est une femme qui est franchement euh, super chouette. Euh, J'ai beaucoup aimé sa présentation et euh, je vous souhaite vraiment euh, de poursuivre votre quête dans le mieux-être et dans le bien-être, euh, voire même vous intéresser à la Ce C'est pas un livre que je conseillerais pour débuter, mais euh, c'est déjà une bonne chose quoi. Euh, et d'ailleurs son site. Euh, moi, comme j'ai du mal à trouver des pierres qui sont véritables parce qu'il y a énormément de pacification au niveau des pierres, au moins sur son site à elle, je sais que je peux acheter mes pierres en toute, en, en toute sécurité en fait. Donc, je vous affiche son site ici encore une fois et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Ciao, ciao